Je m'appelle Cyril, j'ai 19 ans, je suis étudiant, je suis militant à Ensemble Jeunes Lyon euh, et je soutiens Nathalie Périn-Gilbert. J'ai 18 ans, je suis étudiante et je suis également militante dans le secteur jeune d'ensemble à Lyon. Euh, et dimanche qui arrive, et dimanche 17, je vais voter pour Nathalie Périn-Gilbert au législatif. Je soutiens Nathalie Pargibert parce que c'est la candidate de la gauche, la gauche rassemblée, euh, la gauche qui euh, va amorcer la transformation sociale profonde à laquelle on aspire tous. Il y a la réduction du temps de travail, il y a la lutte contre les inégalités, euh, il y a euh, la lutte pour la transformation euh, et la transition écologique de notre système de consommation et de euh, production. Il y a tous ces éléments-là qui font que la candidature de Mathéry-Périn-Gilbert, c'est une candidature qui est ancrée à gauche, mais la vraie gauche. C'est la gauche qui va se battre contre Macron, contre ses ordonnances, qui est descendue dans la rue, qui a manifesté contre le projet euh, loi renseignement. C'est cette gauche-là qui se bat. Parlons-en des lois Renseignement, justement sur la question des libertés publiques, je pense que la candidature de Nathalie Paris-Gilbert, elle porte quelque chose de nouveau. C'est une candidate qui va se battre pour les libertés individuelles, les libertés sur Internet. Elle va se battre contre les lobbies des géants du net. C'est un programme avec des valeurs qui nous tiennent à cœur, un programme qui défend l'égalité réelle, qui défend les jeunes, qui défend le code du travail, qui défend tout un tas de choses qui nous tiennent à cœur nous à gauche et pour lesquelles nous luttons. C'est une candidature qui finalement va se battre aussi. Pour l'union de la gauche. Pourquoi Parce que c'est une union de la gauche profondément neuve. C'est le soutien de Benoît Hamon, c'est le soutien de Jean-Luc Mélenchon, c'est le soutien de Philippe Poutou. C'est finalement tous ces gens-là qui se retrouvent sur un même projet, transformer profondément la société avec une députée qui soit exemplaire, qui soit éthique, qui soit citoyenne, une vraie députée de gauche quoi, pour la circonscription. Ça sera vraiment notre relais à l'Assemblée Alors moi, j'hésite pas. Sur la deuxième circonscription du Rhône, je vais voter l'unité hyper Gilbert. Et euh, c'est pour ça que je vote pour elle aujourd'hui et que euh, j'espère que vous ferez de même.